Tout le monde Marvel Snapiens, j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir l'incroyable et surtout le surpuissant deck surfeur d'argent. Alors il y a plein évidemment de decks surfeur d'argent. Je, euh, je vous ai préparé une petite liste que j'ai énormément euh, testée qui m'a donné un win rate absolument stratosphérique, 75% de win rate, un average cube monstrueux. Alors le problème, l'énorme même, euh, si je puis dire, problème de la carte, c'est qu'elle est payante. Alors c'est la carte du mois du Season Pass. Alors le mois sur Marvel Snap, ça commence, ça ne commence pas pas le 1, ça commence le 5 à chaque fois, si je dis pas de conneries, et, euh, et chaque mois, il y a une carte comme ça qui est mise en avant, le mois précédent, c'était le Black Panther, et euh, cette carte-là, elle est euh, mise euh, gratuitement, on va dire, pour tout le monde, euh, deux mois après. Donc en gros, cette carte-là, le euh, Silver Surfer, elle sera disponible pour tout le monde euh, deux mois après, et en gros, le pass, euh, donc il est présent tous les mois, il coûte 12 euros, et on a, euh... alors on n'a pas tout. Parce qu'on a des choses déjà qui sont gratuites. En fait, tout ce qui est marqué gratuit. Gratuit, gratuit, gratuit. On n'a pas besoin de payer le Season Pass. Et en gros, ce qui n'est pas gratuit. Donc souvent, il y a quoi Il y a des, des. Souvent, voilà, il y a des petits skins, des choses comme ça. Bref. Bon, c'est pas une. Le but, c'est pas de faire une promotion pour le Season Pass. Mais je trouve que c'est un investissement qui est plutôt correct. Après, ça peut dépendre évidemment des cartes. Pour le coup. Autant sur Black Panther. La carte était intéressante, mais elle n'était pas non plus pétée. Là, je trouve, et c'est peut-être pour moi le premier défaut, si, si je puis dire, euh, que j'ai trouvé au jeu, c'est que cette carte mise en avant, elle est vraiment très très forte. Alors, on est sur un jeu avec euh, 500, 1000 decks disponibles, donc finalement, ce n'est pas si grave que cette carte-là soit très forte, euh, parce que certes, Black Panther, ça pourrait faire des belles combinaisons, mais c'était contrable. Là, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus difficile à contrer. J'ai pas envie de dire incontrable, mais un peu plus difficile à contrer. Et on est sur une carte qui, finalement, euh, n'est pas euh, présente dans toutes les collections des joueurs. Bon, vous allez me dire, mais c'est un petit peu le cas des poules 3 des pool... et encore plus des poules 4 et des poules 5. Finalement, on n'a pas toutes les cartes du jeu il faut faire avec, euh, certes, mais celle-là... Enfin voilà, pour, pour moi, c'est peut-être le premier défaut parce que le fait que... Bon, je vais pas forcément faire toute la vidéo là-dessus, je vous promets, mais le fait que ça... Bon, ça, c'est le nouveau truc. Bon, C'est surtout pour des variants, parce qu'en vrai, avec que 1500 crédits, on n'a pas de ticket collecteurs, je trouve que c'est pas extrêmement rentable. Pour le coup, ça, c'était 100 balles, mais je trouve que c'était rentable, parce qu'il y avait quand même 3000 jetons, 9500, bref, c'était intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, euh, Qu'est-ce que j'allais dire Oui, euh, par exemple, les, les, les packs, donc 100 euros, 35 euros, si on ne les prend pas, bah finalement, on n'a pas forcément de, on pas un énorme désavantage par rapport à ceux qui, qui, qui les prennent. Ça, c'est on va dire un peu le, mode le modèle traditionnel des jeux de cartes. C'est-à-dire une précommande sur Hearthstone ou je sais pas sur d'autres jeux de cartes. Si on la prend pas, on n'a pas un énorme désavantage par rapport à celui qui la prend. Certes, celui qui la prend, il a un peu plus de cartes, mais il ne va pas forcément nous battre plus facilement. Euh, là, avec le surfeur, bah finalement, c'est une carte que tu vas avoir. Pendant deux mois alors que des joueurs ne vont pas avoir pendant deux mois Vous voyez l'idée euh, Vous allez me dire oui mais c'est un petit peu comme les poules 3 Alors là je suis en train de... <rire> J'ai l'impression que cette vidéo c'est le jour de la marmotte là je, je... <rire> je répète en boucle ce que je dis Non en gros je vais finir... <rire> Pardonnez l'intro horrible Je vais finir là dessus c'est que si la carte est trop forte, voilà, c'était le, le. tout le raisonnement aller vers là, euh, vers cette conclusion. Si la carte est trop forte, ça pose problème. Si elle n'est pas trop forte, c'est pas un souci. Si on va dire qu'elle a la même puissance que toutes les autres cartes du jeu, et c'est le but de ce jeu, c'est de faire que toutes les cartes ont et, euh, plus ou moins la même puissance. Et je trouve que le surfeur a une puissance un petit peu supérieure, je trouve, pour le moment. Alors peut-être que j'ai aussi trouvé... Par chance ou par euh, stratégie ou par expérience, un deck absolument incroyable qui fonctionne avec alors que déjà que fait le surfeur euh, Il donne plus 3 de puissance à vos autres cartes de coup 3. Alors j'ai fait plein de listes, j'avais même testé une liste avec Cérébro, ce qu'on pourrait appeler un Cérébro 6 ou un Surfer 6. C'est-à-dire que mes cartes c'était des cartes à 3 mais des cartes à 3 avec une puissance de 3. Donc par exemple je jouais des cartes comme le Rhino. Alors ça, ça marche pas parce que ça booste les autres. Mais par exemple, il pouvait y avoir Cosmo, Moon Knight, euh, je sais pas, Doctor Strange, euh, Rhino, etc., Wave, etc. Et en gros, l'idée, euh, Killmonger par exemple. Et en fait, tu jouais euh, Silver qui boostait les trois. Les, les 3 de puissance qui coûtaient 3 donc ça passait à 6 et avec Cerebro les 6 passaient à 8 bon bref c'était un truc un peu particulier j'ai essayé mais c'était instable ça pouvait être très puissant mais un peu trop instable cette version là elle est très très stable alors il y, y a du surfeur, il y a évidemment des 3 euh, avec Wolfbane avec le Brood qu'on connaît bien maintenant euh, qui, met des petits, euh, qui met des copies de lui copies de lui sur l'emplacement donc c'est pas mal sur certains euh, certains lieux qui peuvent être un petit peu chiants d'accès. Mister Fantastic c'est un 3, Storm évidemment ça marche très bien dans le deck, Captain, Killmonger, Wave qui fait que la prochaine carte coûte 4 ou moins donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai mis leader parce que comme ça je peux faire wave into Serra ou wave into leader dans certaines situations. Le leader est je trouve très très cool dans ce deck parce que ça permet d'avoir des win conditions un peu alternatives. En gros euh, on a souvent on dit et c'est la, la statistique du jeu, c'est qu'on a 75% d'avoir les cartes de notre deck. En gros, jusqu'au tour 6. Sauf que cette probabilité, attention, il faut pas non plus euh, la, la faire fonctionner tout le temps. Par exemple, si on joue un deck Mister Négatif, Mister Négatif, il doit être joué T4. Donc finalement, dans les decks combo où les cartes doivent être jouées genre T3, T4 ou T5, on n'est pas à 75% d'avoir la carte parce que si on l'a T5, T6, c'est mort. Là, finalement, c'est une carte qu'on a envie de jouer T6. Donc on a vraiment 75% de chance de l'avoir. Euh, sans piocher Sachant que l'adversaire il peut nous faire piocher Sachant qu'il y a des lieux qui peuvent nous faire piocher Donc en gros c'est plus que 75% Mais dans des cas où on va pas l'avoir Bah faut quand même pouvoir gagner Et c'est pour ça qu'on a quand même Bon Maximus évidemment très cool dans ce deck Parce qu'il coûte 3 Et il a 7 de puissance Et on s'en fout de faire piocher On le joue à la fin En fait c'est une forme de miracle euh, Et accessoirement voilà on a leader Serra qui peut faire de la magie euh, Donc ouais l'idée c'est de jouer sur une base miracle C'est à dire Serra Et à la fin on peut jouer 3 euh, 3 tours 3 euh, Tout simplement Qui vont coûter 2 mana alors, il, il, le, le deck miracle, en gros, c'est le deck avec Serra et à la fin, on fait un énorme tour. Ce deck-là, il est moins. Euh, il se fait moins contrer par Wave, moins contré par des cartes loups parce que on met tout au long de la game du board. Alors, peut-être que là, c'est flou parce que vous ne voyez peut-être pas ce que c'est le deck miracle, mais en gros, voilà, l'avantage de ce deck, alors, c'est que. Chaque tour on va quand même mettre du board et à la fin on va vraiment mettre le surfeur avec un peu plus de board Mais voilà le... on va dire qu'on a moins de contre que le deck miracle qui justement peut se faire vraiment hard counter à la fin Je sais pas pourquoi je parle de ça mais euh, parce que justement hier j'ai commencé à tester un peu travailler le deck miracle pour vous le proposer dans les, dans les prochaines vidéos et je trouve que c'est un deck très intéressant Pour le coup c'est une belle alternative pour ceux qui n'ont pas surfeur Et qui ont envie de jouer des decks avec Serra Je trouve que c'est, voilà, le, pour moi le deck miracle C'est un deck avec Serra dans ce jeu Alors euh, dans ce deck je vais Snapper en gros si j'ai euh, Je vais dire si j'ai wave leader mais je crois pas Je crois que je snap que si j'ai silver Alors le, ok donc oui, j'ai mis le petit domino, alors je vous ai pas parlé des petits changements à faire. Alors évidemment, vous remplacez un 3 par un 3. Vous n'avez pas Maximus à la place de Maximus, vous mis Rhino par exemple. Euh, Rhino c'est celui qui casse un lieu. Euh, mais en gros. Ok, intéressant. Hum. Je crois qu'on va wave into leader au centre, comme ça on récupère une carte. Ou alors on pioche. En vrai, piocher c'est strong aussi, hein. Non, je vais faire wave. Je crois que le Raft c'est plus fort que piocher Carnage Ouais leader me donne normalement la... le mid Parce qu'il va sûrement faire un truc Oh sinon il y a Serra Serra c'est très très cool aussi Je pense qu'on va plutôt faire le leader maintenant Into Serra, into plein de cartes C'est juste qu'on pioche pas sur Asgard Mais en vrai s'il fait des trucs sur Asgard On a leader qui va sur Asgard et en même temps on va sur le Raft Donc là en vrai je vais snap je pense que je suis pas mal euh, Que dire Oui euh, donc si vous n'avez pas leader, vous pouvez mettre des trucs genre Doctor Doom, pourquoi pas. Vous pouvez mettre euh... non pas de Chavez parce qu'en vrai le T6 on a envie de top decker. Genre en fait quand on met Chavez c'est qu'on a on n'a pas envie de piocher au T6. Vous voyez parce qu'on pioche la Chavez. Là c'est un deck où on a envie de piocher au T6. Par exemple dans les decks Zola, on a envie de top decker Zola au T6. Okay. Donc là il pioche pas. Et nous normalement on ah non parce qu'on doit aller à gauche mais c'est pas si ah, c'est un peu relou en vrai. Je crois que j'ai fait le con. Bah écoutez, bon après ça change pas grand chose, mais je suis quand même bien. Mais je crois que j'ai fait le Cogno. Égalité, égalité, ça. Et à la fin je peux faire quand même un peu plus de magie. Je crois que j'ai fait le Cogno. J'aurais dû aller à droite, parce qu'en fait j'ai oublié, j'ai pas vu qu'il y avait la base des Avengers. La première game je fais, <rire> je fais toujours n'importe quoi moi. Ah là j'ai fait n'importe. Bon en vrai euh, on a Killmonger Bon on peut jouer de cartes quand même. Lui il peut en jouer qu'une. Par contre il peut jouer Serra à zéro. C'est un peu tricky. Plus une autre carte. Et ça c'est quand même moi c'est cool. Genre, on a Killmonger qui me fait gagner à gauche. Juste. Là il a 3. Donc en vrai je pourrais même me dire que je fais. Ouais, j'ai souvent perdu dans ce spot. Ça. En fait, il faudrait que je gagne sur toutes les lignes. Dans ce cas-là, je ferais ça. Et ça je pense que j'ai perdu là je pense que je me fais casser la gueule je pense que je, me... je vais rester mais je pense que j'ai perdu j'ai perdu parce que j'ai été con ah non il joue qu'une carte je pense qu'en jouant en aéro je sais pas si ça change grand chose aéro c'est bon c'est gagné ok le tu tue à gauche on gagne à gauche on gagne au centre grâce au Mister Fantastic et on perd à droite, donc c'est bon. Ok, bon, j'ai quand même fait le con. My bad, j'aurais dû juste faire leader sur Asgard. Je piochais forcément, Bah vous voyez, le fameux 75%, il se transformait en pratiquement 100% et ça me faisait gagner. Bon, euh, ça compte quand même comme une victoire. Et vous voyez, c'est ça aussi la, la force de ce deck, c'est que même si, euh, bon, c'est la première, hein, <rire> c'est la game de chauffe, hein. mais même la première la, la game de chauffe, vous pouvez quand même la gagner parce que le deck est fou. Oh, promis, je ne vais pas faire que des games comme ça. Mais leader, voilà, le petit peps. Euh, oui, non, ce que je voulais dire, c'était remplacer le domino. Vous voyez, j'ai domino pour vraiment toujours avoir un T2. Pour moi, c'est important d'avoir un T2. Mais si jamais vous voulez pas jouer domino, vous pouvez mettre Goose. Mais par contre, Goose, ça peut... Ça, ça, en fait, c'est tout un deck différent, selon moi. Oh, waouh. Oh, on ne ferait pas un Storm, ici Wave ouais, Serra à... Ça sert à rien. En vrai, la Serra, elle sert à rien. C'est horrible, ça. Je crois que ça, ça ne nous... Ça nous avantage pas du tout, l'Elysium. Donc, je vais se faire Storm dessus. Oui. Ouais, Je vais Storm sur Elysium parce que ça nous va pas du tout ça. On n'a pas envie que les cartes de l'adversaire soient diminuées. Ok. On peut faire Wave au centre. Ah, le problème c'est qu'on n'a pas envie d'aller sur Ala avec, euh, avec Serra. Les effets continuent peut on va juste faire. Ah là là, c'est emmerdant. C'est très emmerdant parce qu'on n'a pas envie d'aller là. Ah, je pense que je vais juste Captain ici. Et okay, Adadjo. Je vais juste Captain ici. Et en vrai, je vais sûrement faire Serra. Uh, wave à gauche, pardon. Bon, en vrai, je prends la ligne du centre. Ah, j'ai Leader. Leader, c'est pas mal, hein. Je crois que je vais faire un truc genre wave leader. Warpath. C'est grave. Bon c'est ce qu'il a au moins dans son deck. Captain Warpath, Mr. Fantastic, il y a peut-être du destroyer. Là il peut pas jouer Destroyer. Il va jouer Spectrum. Booster ça. En vrai je pense que je vais jouer leader. Into 2 T3. Je vais faire leader à droite. Euh ouais. Euh non non ce que je vais faire. Je vais faire leader à gauche parce que. Reste de faire Brood et Wolvesbane à droite. On va voir ce qu'il va nous faire. Professeur X. Ok, intéressant. Donc ça veut dire qu'il va. Ok. Donc il va Destroyer à gauche. Ça on le sait. La question c'est est-ce qu'on gagne ce spot? Destroyer à gauche. Il est à 15. On va tuer ça, mais on s'en moque. On peut pas. Ouais. Je pense qu'il n'y a que Destroyer à gauche. Il faut enlever le son euh, attendez attendez j'ai enlevé le son du jeu vidéo ah euh... réfléchissons J'ai 7 8 9 10 13 14 15 16 c'est bon hein. il peut pas aller ici il n'y a pas de carte qui fait qu'il va là je crois que c'est quand même Mister, parce que Brood ça fait rien. Mister et Wolfbane. Ah non, mais Mister, les effets continus sont désactivés. Ah, en vrai, c'est pareil, hein, théoriquement. Ah, autant faire de Mino. Réfléchis, mais il peut pas aller au centre. à moins qu'il m'invente un truc, mais... Je pense que c'est juste Destroyer et Hyper. Hein. Ouais, ouais, Andard. Ah non 17, ouais c'est ça, il passe à 15 hein. en fait, il, repas... ouais, ça. il repasse à 15 parce qu'il détruit son truc Bon, c'est le problème du deck destroyer, winrate énorme Je l'ai proposé d'ailleurs cette semaine, début de semaine Deck facile à construire parce que c'est que des cartes pool 2 plus le destroyer Que vous pouvez de surcroît remplacer par giganto Pas la même carte, mais admettons Et là ça aurait été pareil, vous voyez euh... Enfin un peu, moins, un peu moins puissant Mais euh, ce que je vais dire c'est que c'est un deck très puissant, gros winrate mais average cube euh, bas Enfin, ça reste très bon, ça passe infinite en claquement de doigts. Par contre, c'est hyper évident comme deck. Pour le coup, quand tu penses à... Je sais pas si je vous dis euh, top 5 des decks sur... Euh, en vrai, il n'y a pas un top 5 des decks sur Mar Marvel Snap. Il y a un top 100 des decks ou un top 200 des decks. Mais si je vous dis... Citez-moi 5 decks de, de Marvel Snap. Pas forcément les meilleurs, mais 5 decks. Et même les meilleurs, vous allez dire... Dans vos 5, vous allez dire Destroyer. Donc voilà, Destroyer, c'est vraiment un truc qui est hyper connu et... et euh, mais ça reste méga fort, hein, le winrate est gros. Hein. Et c'est vrai que c'est facile à contrer, quoi. À la fin. C'est pour ça que Claw peut être pas mal. Là, typiquement, s'il avait Claw, il gagnait. Et j'ai pas tourné autour de Claw, vous voyez. De bah, toute façon, je pouvais pas. Ah non, Claw ça marchait pas, le lieu bloqué. Ok. On a ça en main. Ah, c'est avec ça le hub. Le hub, hub, hub. Euh, relou, relou, relou. La femme invisible. C'est chelou. La Femme invisible c'est assez chelou. Pourquoi il met femme invisible ici Il va mettre qu'une seule carte ici Écoutez, j'ai un peu peur. Je trouve ça étrange ce qu'il est en train de réaliser mon adversaire. J'ai envie de faire Storm au mid. Non Franchement. C'est bizarre, non Oui il met femme invisible. Là, ça veut dire qu'il a plus qu'une seule place. Il y, a, il y a une Mago, il a un an. J'ai l'impression qu'il y a une magouille, et je vais faire ça. Enfin, je sais pas je trouve ça. Pourquoi f... pourquoi jouer femme invisible alors qu'il a qu'une seule place Ça veut dire qu'il va mettre qu'une seule carte Born master, sur Jubilee Oh waouh, je comprends pas. que je le fais piocher maintenant Avec Maximus au centre. Je joue jouer un T4. Ça c'est un 6 points. Ça c'est un 6 points. Euh, on peut jouer un 7 points. C'est à 7 points qui lui fait piocher 2 J'ai pas trop envie de le faire piocher Je crois que je vais mettre un 6 points En considérant que j'ai Mister Fantastique au pire Et que dans tous les cas si j'ai euh... Comment il s'appelle le petit loup bah C'est bon je gagne la ligne Et là C'est snapé. Et là il est parti Après il y a toujours le Ghost Rider Qui peut être chiant Ah on a le Silver On a ça Ok Donc là au mid on a toujours gagné mais euh, ouais Storm, je trouve que Storm c'est dans ce deck c'est la meilleure carte Ok donc ça, ça peut ramener du... Ah, raté. Il va concede là je pense Bon là en vrai je gagne même sans le silver bon, Parfois c'est rare, vous n'avez pas silver vous fait c'est rare l'adversaire il a peur et il part C'est aussi la puissance de la carte Et là je suis quand même bien devant Donc là je peux faire euh... Ça Chacun de mes cartes est à 5 j'ai 15, plus 2, plus 3, 18. J'ai Maximus ici, surfer ici. J'ai un milliard. On va partir là-dessus. En plus c'est moi qui ai l'initiative. Il est resté, c'est intéressant. à moins qu'il me fasse de la magie. Mais... Magneto, bah je... ouais, est... on est bloqué. Hein. Ok. Simple, efficace. Vous voyez, à la fin on fait quand même 6 de mana. Enfin 6 de mana, on joue euh... on joue pour 9, pour 6 c'est très fort et en général votre silver pour 3 mana ou pour 2 avec Serra mais on va dire pour 3 mana il vous apporte entre on va dire 15 et 21 avec une grosse grosse dominance de 18 donc beaucoup beaucoup de 18 donc ça fait pour 3 18 points voire avec Serra pour 2 18 points vous imaginez la folie du, du truc c'est pour ça que c'est pété mais après c'est ce que je disais que je dis beaucoup en stream avec ce deck c'est que est-ce que c'est pas ce deck là qui est pété et peut-être que la carte n'est pas si pétée, mais avec ce deck, qui est quand même vraiment difficile à réaliser, hein. il faut du Maximus, il faut euh, j'ai Wave, Serra, Leader, enfin vous voyez c'est quand même un deck qui est... je pense que c'est pas pour toutes les collections quoi. Je pense que c'est un deck qui est quand même, ouais en termes de cartes il y en a quand même beaucoup, de cartes Pool 3. Donc c'est peut-être pour ça que je trouve qu'il est fort parce que aussi, c'est rare mais il est vraiment bien optimisé quoi. Oh intéressant. C'est dangereux de faire Maximus. peut ça. Ouais mais ça, ça nous fait égalité ici. Ah, pff, Maximus, ça ferait rien derrière. Je pense que je vais juste faire Mister Fantastic. Ah, zut. Là, j'ai perdu. Hein. Il a trop d'avance. À moins d'avoir Storm, et je casse ça. Et en vrai, si je fais Maximus, je gagne à gauche, mais je perds à droite. Et ici, il n'y a pas égalité, malheureusement. Après, il y a un play avec ça, mais ça booste que lui. Ouais, je pense qu'il faut partir là. Si je fais ça. Bon, écoutez, on va partir là. Ce lieu, il est... il, sert... il nous sert pas. Ce lieu, il nous sert pas. Et les arts, ça nous bat sur ces lieux. Enfin, Pour le coup, c'est des games qui n'ont pas trop, trop de sens. Vous pouvez partir quand il y a ça. Vous pouvez la jouer. En vrai, euh, j'ai un deck avec un T2, un T3, un T4, et mon T3 ou mon T4 ça peut être Maximus. Et mon T3 ça peut être fantastique avec un T2 Domino. En termes de courbe de mana, il n'y a pas grand chose qui me bat. Évidemment, lui il me bat. Mais vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose, donc je pense c'est OK. Bon, ça c'est des lieux qui nous bloquent un peu. Après, on peut faire Storm dessus. Mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai quand même des réserves à dire que... Enfin, j'ai pas de temps de réserves à dire que la carte est pétée, mais en même temps... Bah c'est peut-être que voilà parfois on arrive à tel... on arrive à bien construire un deck et le deck finalement bah bien optimisé avec euh, chaque carte qui est là pour avoir un effet bah finalement on a un deck qui est méga méga fort. Là on va faire euh, brood ici tout de suite, comme ça on profite chaque tour de l'île de mur. C'est infâme pour lui. Hein. À part s'il fait Storm maintenant, mais. Ouais. Electro. Donc Electro, ça donne un mana chaque tour. Par contre, il peut jouer qu'une carte. Donc c'est souvent un deck qui joue Professeur X, faut faire gaffe. Ah il est magnifique son électro. Énergie maximum plus 1. Vous pouvez uniquement jouer une carte par tour. Lui il a eu Rescue. Pour, euh, donc s'il joue une carte il a plus, 4, plus 5. Donc en gros il a un 9 et moi j'ai un 2. On n'est pas... Euh... On n'est pas bien quoi. C'est horrible en vrai. Donc mon adversaire il est juste méchant avec nous. Presque ce qu'on Maximus à gauche Franchement hein. Ouais je vais peut-être le garder à la fin ce Maximus à gauche Le Captain là Mais... Oh il va à gauche Est-ce qu'il va changer de lieu Ah non il va à Professeur X Ah, ah j'allais dire il va à Professeur X à gauche Ah zut Ah zut hein en vrai, je vais faire Killmonger pour tuer mon rocket qui est nul. Qui me bloque un peu. Ah là là. J'ai failli aller à gauche, hein, c'est dingue. Hein. Ah là là, j'ai failli. Et il me contre avec le gobelin. Après, la question c'est, est-ce qu'à droite Parce qu'au mid, je gagnerai toujours. Ok. Est-ce qu'à droite, je vais gagner J'ai beaucoup. hein. On dirait pas, mais j'ai énorme. Hein. En vrai si je fais genre Maximus, Surfer, j'ai 3, j'ai 6, si c'est 7, 13, 13 et Captain qui donne plus 3, j'ai 16, 16 plus Surfer qui donne plus 9, 16 et 9, 24. 25 pardon, j'ai 25 donc il faut qu'il mette un 10. Qui met mettent un 10. Donc il y a Warpass plus autre chose. Warpass plus une petite créature ça fait 10. Warpass plus une petite créature ça fait 10. Faut qu'il est 10. Leader. Leader ça le fait gagner. Ouais, je pense que je la joue mais je devrais. En vrai si il a Spectrum je gagne. Mais si il a Warpass plus un petit truc, j'ai perdu. Ouais, ouais, je pense que je le joue mais j'ai chance de perdre là en vrai. par Cosmo, ouais Cosmo ça me recte. C'est lui qui a l'init, GG. Euh. Cosmo ça me recte. Parce que. Ouais. ouais. GG, GG. Bah ouais, il peut y avoir Cosmo, c'est vrai. J'ai pas considéré Cosmo. Vous voyez, ça se joue à rien, ça se joue au maximus que je mets à gauche pour bloquer son hop gobelin. C'est. Je peux pas vraiment le regretter ça parce que c'est un play qui est trop obvious Mais en même temps parfois c'est ac acceptable de faire les plays trop obvious De lui donner tout de suite l'info du Maximus Et accessoirement les cartes du Maximus Pour éviter ce genre... après ça, ça ressemblait pas trop, c'est bizarre qu'il joue Hobgoblin gobelin dans son deck quoi a utilisé le snap. Bon on snap pas nous, on a pas trop l'intérêt donc ouais Frustrant mais en même temps on peut pas se dire... En fait c'est ça qui est pas évident si vous êtes comme moi et que vous voulez toujours progresser à n'importe quelle partie et dans n'importe quel tour de chaque partie, vous, voyez, vous avez vraiment cette, euh, cette frénésie de la progression. Enfin, cette, cette, ça vous ronge de l'intérieur presque, le, le fait d'avoir toujours envie de progresser. C'est que le problème, c'est que là, on peut être un orienté de se dire « Putain, vous voyez ce que je fais et ce qui n'est pas bon en vrai ?» Je dis « ah j'aurais du Maximus à gauche. » voyez. Alors qu'en soi, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'ai considéré que ce n'était pas le bon play. Alors certes, je vais prendre parfois des Hobgoblins de l'espace, mais en vrai, ça va plus souvent me faire gagner parce que déjà, je ne lui donne pas la draw et je ne lui donne pas l'info également du Maximus. Donc, je pense que mon play est bon. Mais c'est important de garder le cap et se dire, si je l'ai fait, c'est que j'ai considéré que c'était bon. Donc, ne revenons pas en arrière et ne... Vous voyez ne, ne, ne, ne, soyons, ne, ne, créons, ne créons pas un nouveau gameplay basé sur du Result Oriented. Vous voyez C'est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire euh, Ok. Et là, c'est... ce euh, envie de... J'aime pas New York, j'ai envie de le casser Quoique. Non. Euh... Je sais pas si je casse New York ou, ou Grand Central Je crois que je vais casser Grand Central Donc voilà, ne créons pas un... un... Oh wow, bah, écoutez il casse New York Ne créons pas un gameplay sur du résultat haunted, voilà Ce qui est dit n'est plus à dire Si vous avez pas compris bah, C'est pas très grave euh, je vais re-storm je pense. Ah oh, c'est bizarre. Ah je peux brood en vrai juste. Comme ça si je trouve la... Si je trouve Captain j'ai gagné. Parce que j'aurai 6, 6 plus 9, 15. Donc là on va... J'ai pas envie qu'il y ait un grand central qui proc. Je crois que je vais juste storm au mid. Un peu bizarre, ça fait pas beaucoup de points, mais. Après, c'est pas très grave en vrai. Hein. Franchement, euh... si je fais ça, si je fais genre Maximus, je donne des cartes, mais je pense c'est ok. Ouais, je crois que je vais. Bah, en vrai, euh... Captain fait autant de points. Je crois que je vais juste Captain ici. Adagio! Ça dépend ce que fait le grand central, ok. Ah zut, on a perdu là. On a perdu. On peut pas jouer à droite, on peut pas jouer à gauche. Du monger. Ouais, GG. On, dans tous les cas on aurait pas eu le... donc pas de regret. Après il y avait leader. Parce qu'en vrai au, au mid on avait pas mal de points et on aurait pu faire leader. L'avantage en fait du leader c'est quand vous avez l'avant... En fait le domino il est important avec leader. Ça vous allez le voir et peut-être vous l'avez compris et franchement c'est chouette. Si vous l'avez compris, c'est que le leader, il a bon, c'est peut-être la meilleure carte du jeu à l'heure actuelle, mais c'est pas parce que vous l'avez dans votre collection que vous devez le mettre dans tous vos decks. Parfois, ça peut déséquilibrer les decks. Vous voyez, il y a des decks où Chavez va être clairement meilleur, il y a des decks où d'autres six vont être meilleurs, mais dans un deck où vous avez souvent la curve, c'est-à-dire T2, euh, ouais, on va snap. Par exemple, si vous avez donc vous avez T2 Domino, T3 vous faites quelque chose, et en fait quand vous faites T2, euh, je sais pas, vous avez en gros 2 De, euh, lignes sur 3, même si c'est léger. Même si vous avez légèrement 2 lignes sur 3 au tour 5, ce qui est très probable parce que vous avez utilisé votre T2, votre T3, votre T4, votre T5, bah en fait, leader va pratiquement tout le temps vous donner la win. Alors que, en général, on le sait, si à la fin, euh, je sais pas là, ça fait euh, 20-19, 20-19, 20-19, vous voyez, en, en maths, en stats, en puissance, pardon, en vrai on est sur souvent des 50-50 Genre euh, vous avez pas trop l'avantage Ça dépend un peu des cartes en main etc J'espère que vous suivez ce que je suis en train de dire Sinon je parle depuis le début pour rien Mais euh, voilà en gros Le leader va faire que si il essaye de prendre une ligne où vous n'y allez pas bah Vous allez y aller avec le leader Et le leader il fait 4 points gratos sur une ligne Donc en fait quand vous avez deux lignes sur 3 vous gagnez Quand vous avez une ligne sur 3 Le leader ne fait pas forcément gagner Mais il peut dans certaines situations et c'est ça qui est fou ça, je le veux pas, j'ai dit. Quoique. Hein. Okay. Non, je le veux pas. Ok. Il me vole ma Serra. Le problème, c'est qu'il a beaucoup de points. Oh, waouh. Waouh. Double waouh. Je pense qu'on a perdu, là. On peut révéler nulle part. Enfin, après, ça, c'est bien sur un truc où on peut pas révéler. Euh. Ah, je vais juste killmonger. Hein. Killmonger. Ok. On va détruire un Nightcrawler. à droite, est-ce qu'on a perdu euh, Quoique, on est à. Non, avec Surfer. Ah non, mais Surfer, on peut pas le jouer. à poser deux petits loulous. Est-ce que c'est grave C'est pas tant grave que ça. C'est pas tant grave, mais c'est un peu chiant. Ouais, ça va être un peu tricky. Je vais pas snap parce que Surfer fait rien. Serra contre Serra, mais peut-être on s'en fout. Le truc, c'est qu'en termes de points, on est à peu près égalité. On a un Maximus qui est énorme en termes de points. Nous, on peut vraiment tout jouer. Et ça, c'est très gros aussi, mais ça fait pas le l'edge. C'est genre si on fait ça, ça et ça. Là, on a 9 à gauche. Le truc, c'est qu'il avait peut-être bourriné à gauche. C'est dur à dire en vrai. Bah, je pense que je la joue cette game. C'est 1 pour 2, je vais pas snap. Je prends pas beaucoup de risques, je prends l'information, si je la gagne. En vrai des games comme ça, euh... je peux les gagner même si c'est compliqué. Bon, il bourrine à n'a Ouais mais ça se déclenche pas. Il a 24, j'ai pas les 24 ici. Ouais ça se joue à pas BZF. Hein. Ouais, 15, 24, je gagne à gauche et à droite on est... Ouais c'est la White Queen. Vous voyez on a vraiment perdu sur ce lieu, hein, sur ce White Queen T3, 6 points souvent, il y a égalité là, et en fait, on va gagner à l'écart, quoi. Bon, rien à dire. On... Vous pouvez concede, si vous voulez, d'expérience, cette game-là, même si on la gagne 20% du temps, elle est rentable. Bon, le coup, quand vous jouez 1 pour 2, donc j'aurais tendance à vous dire, restez dans la game. Au pire, vous perdez deux vous prenez de l'info, et dans tous les cas, sinon, vous perdez un Donc, vous voyez, 1, 2, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, ça dépend de votre stratégie, mais si vous avez une stratégie comme moi, assez agressive sur les snaps, euh... pour pas dire... Euh... De, une stratégie de taré <rire> euh... okay. donc ouais si vous avez une stratégie comme moi sur les snaps quand vous perdez un ou deux c'est pareil quoi en général je joue beaucoup de 8 et de 4 je peux storm quelque part je pense que je vais wave là serra au mid et mes cartes vont être gratuites. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais... Lockjaw. Lockjaw, c'est chiant. Je pense que je vais... Je peux presque Storm, vu que Lockjaw, c'est chiant. Mais je pense que je vais Serra, ici. Les cartes coûtent moins 2. Ok, Dracula peut être chiant. Je pense que je vais Storm à droite. Ouais, ça changerait, en vrai, le Storm, là. C'est juste pour casser Tour Stark, mais... Est-ce qu'on. Dracula. Et les effets continus sont doublés. Ouais, mais c'est pas si mal pour nous. Que ce soit doublé en vrai. Ça, c'est un effet continu. Remarque, non, c'est pas forcément bon. Non, on s'en fout de la Serra au dernier tour. Je pense qu'on va faire un truc du style. Storm. Wallsbane. Brood. Captain Killmonger ouais, je balance tout en vrai C'est violent hein un poil violent comme play et je crois que ça me plaît Ouais je crois que ça me plaît Parce qu'en fait au prochain tour je peux piocher leader Et me mettre bien Ou alors juste le surfeur. Donc j'ai deux draws. deux draws sur 4 euh... Une chance sur 2 Donc là il a l'apocalypse mais on s'en fout On est vraiment devant sur toutes les lignes Bon, le leader ici, il a moins cet effet d'être largement bien. Velko, Apo. Donc, on a perdu à droite. Non, enfin, on perd. Ça dépend, en vrai. Bon, en fait, ça dépend parce que... On perd pas sur... Euh... Tous les systèmes, okay. Sur Surfer. Surfer, on gagne à droite. Leader. Donc, on a leader. Mais le truc, c'est qu'il va rien jouer, lui. Trois cartes en main, il va jouer petite, petite. Et il gagne à gauche. C'est des spots où on va quand même faire leader parce qu'on joue 1 pour 2. Là, c'est pareil, on prend l'information, on joue la carte. On peut être surpris, il peut faire nympe, il peut jouer son apocalypse à gauche et nous faire gagner. Donc, dans ce cas-là, on, on va jouer leader. Mais pareil, c'est 1 pour 2. Encore une fois, si vous avez... Et c'est pour ça que c'est intéressant ce jeu, parce que si vous avez, vous, une stratégie de pas snap T1, ce qui est incorrect selon moi, et j'ai vraiment fait le travail d'essayer de me contre-argumenter, le soir, en général, avant de dormir, j'essaye de me dire... Bah, J'ai fait pendant la semaine dernière. À chaque soir, j'essayais de me dire quels sont les arguments pour ne pas snap T1. Il y en avait quelques-uns. Mais en vrai, il y en a tellement plus pour le snap T1 que je ne vois pas, vraiment pas l'intérêt de ne de de pas snap T1. Et j'essaye quand même de m'entraîner pour les tournois en ne snapant pas T1. Et je devrais quand même le faire. En ladder, en vrai, euh, je devrais le faire. Mais c'est important quand même d'avoir du bon timing de snap justement pour les tournois. Voir peut-être certaines games de ladder, mais que certaines seulement. Donc bref... Euh, Si vous, avez, si vous ne snappez pas, bah c'est le genre de situation où. Allez d'ici. Là on a perdu hein. Et... Ok. Il a qu'une carte en main et c'est son truc quoi. Ouais. Euh... Donc ouais on avait plus 9. Ouais, on... on gagnait pas forcément avec le. Ah non plus 12. Donc on avait 29. Ici on gagnait au mid. Et on perdait à gauche. Donc, ouais. pas forcément, En vrai, c'était pas forcément win. Parce que la, la, la combinaison était belle. Mais euh, bon, je vais finir ma phrase. Parce que je l'ai pas fini. Mais en gros, voilà. Si vous ne snappez pas T1, Vous, vous n'êtes pas obligé de jouer les 1 pour 2. Parce qu'en vrai, pour vous, c'est beaucoup. Parce que vous, vous jouez que des 1 et des 2. Donc, en fait, c'est comme une win classique. Donc, en fait, euh, Ces cas-là, il faut retreat. Vous voyez. Mais si, comme moi, vous jouez soit des 4, soit des 8 dans vos games. En soi 1 pour 2 ça n'impacte absolument pas votre Ça impacte votre win rate, mais pas votre average cube. C'est-à-dire que il y a certains decks que je joue qui ont 50-55% de win rate. On pourrait dire que c'est moyen, ce qui est le cas, c'est moyen, mais avec des average cubes qui vont être plus haut que des 65-70% de win rate. Après, bon, ça c'est technique, hein c'est apprendre, savoir abandonner au bon moment. Dans des games game de snap, hein, évidemment. Sinon, vous regardez la, la game. Euh, ok, Doki Ok, okay, okay. Rassemblement. Cosmo. Euh, ça peut être un peu chiant, mais c'est pas si grave. C'est tout le problème de Cosmo. Par contre, s'il joue Cosmo, c'est un peu étrange. Ça veut dire qu'il doit jouer euh, peut-être Destroyer ou c'est bizarre de jouer Sentinel Cosmo. En vrai, on va juste mettre Monsieur Fantastique à gauche. Hein. Pour profiter de Nudina Lévire. Qu'est-ce qu'il va nous faire ville et Armor. Ok. Donc là, on va pouvoir jouer au centre. C'est plutôt chouette. Il a notre T5, mais notre T5 est pas énorme. Notre T5, il est cool. que ce qu'on avait prévu. Notre T5 est cool. Ok. Donc là, ce qui est bien, c'est que il y, y a une combinaison aussi qui est sympa. C'est Wave, Serra, Leader, Into, Triple T3. Et là, c'est pas mal parce qu'on peut faire soit Leader, soit... En fait, ça dépend combien d'avance on a. Ok. Là, c'est assez intéressant, vous voyez, parce que... On a soit Leader au centre. Bon, à droite, on a perdu. Soit on a Leader au centre. Et ça nous fait pas perdre. Enfin, genre, en gros, leader, vu qu'on a l'avantage 2 sur 3, normalement leader au centre nous fait gagner. À part s'il fait 2 créas à gauche, mais ça veut dire que ce serait deux petites créas. Mais par exemple, s'il fait juste un play du style destroyer à gauche, qui est probable en vrai, il joue Professeur X, d'Ardeville. je comprends pas trop l'idée de cette sentinelle, mais admettons. Donc souvent il va faire destroyer à gauche. Le truc c'est que je suis pas sûr que surfer que même si on fait un T3 à gauche, genre je sais pas, Killmonger, on est à 33. Euh, on est à 25 plus 8. Euh, donc 33. Euh, 33 plus 1, 2. Non, on est à 34. 34 plus 9. 43. On est à 43. Et lui, il sera à 16 plus... à 21. Ah, normalement, ça fait gagner. De toute façon, le leader est meilleur. Parce qu'en vrai, s'il va juste au centre, j'ai perdu. Donc je pense que leader est plus polyvalent, vous voyez je pense qu'on va plutôt leader il fait juste destroyer à gauche on gagne et s'il fait double créa ici bah on gagne on a l'avantage sur lui donc en fait on a juste plus de points ouais. donc ça fait vous voyez là l'intérêt le, le, de leader dans ces cas là parce que par exemple typiquement si on faisait notre play euh, donc sinon on faisait quoi killmonger surfer on avait un espace disponible donc il nous donnait son hop gobelin et, et on perdait en vrai c'était le problème d'ailleurs, on aurait sûrement... C'est limite le genre de game où on peut presque concede en vrai en se disant s'il fait Destroyer au centre, j'ai perdu. Si moi je vais à gauche, s'il fait Destroyer à gauche et que je vais au centre, j'ai perdu. Donc en fait c'est des 50-50, les 50-50 sont censés se jouer. Mais grâce à Leader, on joue pas 50-50. Tout ça à cause du Professeur X. Hein. Le Professeur X nous amène souvent dans des situations 50-50. À part quand on, fait... quand on a la même créature que lui... Sur le Professeur X Vous il fait Professeur X Et nous on révèle un monstre Et là on a gagné Ça c'est bien pour nous Parce qu'on a plein de T3 On peut bien curver Normalement c'est bien Ça dépend Mais en vrai il y a moyen de snapper Colin Wing C'est nul euh, Ok on va juste commencer par ça Il y a moyen de se taper en vrai T1 tout de suite. C'est un peu ambitieux, mais vu que j'ai leader et que je pense que je l'arriverai à me retrouver dans cette situation de 2 lieux sur 3 au tour 6. Je pense que le leader a du sens ici. Colin wing sur Moon Knight. Ai de jouer Colin wing maintenant. Attends, mais il avait 3 mana, il aurait pu Moon Knight. C'est meilleur, ça me défausse une carte aussi. C'est très étrange. Bar sinistre. Arsinis c'est un peu chiant. Arsinis c'est méga chiant parce que il peut jouer des gobelins, des conneries, il nous donne des trucs, mais c'est rare quand même. Je sais pas comment ça marche avec Wolfsbane. Je crois que c'est pas fou. Hein. En même temps j'ai pas de grosse cartes ici. Ah si surfer. Si j'aurais surfeur. C'est quoi là Juste le passe. Ghost Rider qui ramène le Moon Knight, ah leader qui part, un peu chiant, on lui enlève Elko, pour le moment on se regarde un peu dans le blanc des yeux, il se passe pas grand chose, Maxi ah, Maximus c'est pas mal sur bar sinistre, je lui je fais piocher son deck, on a envie de lui faire piocher son deck. Colin Wing, c'est la plus petite. Hein. Ça va défausser Domino, on s'en fout de Domino. Ok. Bon, je le fais piocher son deck. Je sais pas si c'est une bonne chose. Leader qui part. Faudrait le surfeur, quoi. Storm. Le Storm Wallsbane à gauche. En vrai, à droite, j'ai gagné. Au milieu, j'ai gagné avec juste Wallsbane. Wallsbane wave, peut-être. On a vraiment envie de wave. Je crois que c'est pas mal. Je vais rarement faire double créa au prochain tour. Ah, j'ai plus leader, remarqué. Et je peux faire double créa. En même temps, lui, il va faire quoi Ouais, non, je pense que j'ai envie de le casser, mais il va jouer juste un monstre. Je pense c'est ok. Ah zut. Ouais. Orbius. Thornmaster. Dogjaw. Ouais, c'est un peu complexe parce que... On... Je sais pas... Il a deux cartes en main. On ne sait pas trop ce qu'il a. Est-ce qu'il fait plus que 7 Parce que... Là, typiquement, j'ai plein, plein, eu plein de spots comme ça hier. Bon après, c'est un deck avec des monstres. Mais où j'étais comme ça et l'adversaire, en fait, souvent, les joueurs qui sortent du pool 2, ils ont l'impression que dans un deck, il y a beaucoup de créatures qui ont 8 ou 9. Mais en fait, il n'y a pas tant de créatures que ça qui ont 8 ou 9. En pool 3, en tout cas. Donc typiquement, hier, j'ai fait 2-3 games comme ça où tout le chat me disait Ah ma concede, fish, concede Et en vrai, le gars, il avait juste 4 ou 5 points à la fin. Souvent, c'est ça. Là, bon après, là, je nuance le propos par le fait que son deck, il a quand même des grosses créas. Donc, euh. Il peut y avoir de l'apocalypse sûrement d'ailleurs il peut y avoir de l'apocalypse ah c'est dommage en vrai sur surfer on gagnait on gagne sur apocalypse l'apocalypse il est que 8 là il y a pas des fossés, on l'a pas vu donc on gagnait avec les maximus à, ne... ah, à 10 8. bon bah écoutez on a perdu là tout simplement va concede je pense à moins qu'on considère qu'il est pas 7 Je vais faire sur cette retraite là, en fait c'est la même retraite Je sais pas comment ça marche, ça veut dire que je suis parti ou pas, on va voir les points, comment ça fonctionne Ouais, donc pe j'ai perdu des points donc ça veut dire que lui il a joué En fait c'est le même bouton celui là mais on a juste pas l'habitude de l'utiliser C'est exactement le même bouton sauf que c'est exactement le même bouton, c'est juste un bug Je pense c'est un bug du jeu en vrai d'avoir mis ça, confirmé et pas encore, parce qu'en fait c'est le même Bon, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, je ne vais pas re-expliquer, mais c'est exactement le même. Sauf que celui-là peut vous faire faire des égalités, celui-là, jamais. Vous voyez l'idée Là, on a gagné Asgard, donc c'est plutôt bien, mais de toute façon, on a le surfeur, donc ça change rien. Et ça peut nous permettre d'avoir Serra et d'assurer le 100% sur cette partie. S'il n'y a pas des lieux relous, évidemment. Oh, Agent. Agent, c'est gourmand. Énergie plus 1. Intéressant. Je crois qu'on va brood à gauche. Quelle chance. On brood Captain America. On brood Walshbane. Walshbane c'est plus gros c'est 7. Captain America c'est 6. C'est pas mal. Nova. Oh, c'est étrange, mais why not? Après on peut attendre le dernier tour. Et Là on fait Captain au centre. Et sur le tour 4, on fait Wallsbane à gauche. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Est-ce qu'on veut aller dessus J'ai pas trop envie d'aller dessus. <rire> j'ai pas trop envie d'aller sur la zone négative. Je pourrais peut-être y aller à la fin avec Leader. Alors, si je, justement, à la fin, si j'ai 2 lieux sur 3, bah je suis même pas obligé de jouer Surfer. Genre, Leader me fera très souvent gagner. Après, il faut faire attention parce qu'il faut avoir la place disponible. L'incohérence du leader dans ce deck, si on peut en trouver une, c'est que parfois on a des. des on a des bords de plein et avec bords de plein le leader ne peut pas faire son effet. On peut même storm à gauche, mais je pense que 7. Il a rarement 7 pour 4. On va Wolfsbane à gauche, comme ça on pioche deux cartes. Mega raid. Ok. Donc là on a Serra, on n'a pas Serra, mais l'idée c'était de faire Serra. Je ne pas forcément faire Maximus maintenant. J'ai envie de faire Wave non plus. Après j'ai ce lieu là. Je crois que je vais Storm là. Domino ici. Non, domino à gauche, à droite. Non, au centre. Casse la zone négative qui est chiante pour nous. Je pense qu'il nous invente, mais... Bucky Barnes. Monger. Ouais, mais ça c'est un peu tard, quoi. il reste qu'un seul tour pour l'adversaire. Ouais, dommage. Mais ça change rien, je pense que je fais Maximus au centre. Et ça. J'ai beaucoup à gauche, j'ai beaucoup au centre, et à droite j'ai un peu. C'est moi qui ai l'initiative. Donc, je peux proc avant Cosmo, comme l'adversaire tout à l'heure qui nous a finalement contré avec son Cosmo. C'est vraiment une histoire d'initiative, mais ce deck-là prend aussi l'initiative vraiment. En fait, tous les, les points positifs d'une game, enfin comment dire, toutes les qualités que doit avoir un deck pour être fort, ce deck les a. C'est-à-dire la courbe de mana, le, le fait de tricher un peu avec la mana, on en parle en, en ce moment pas mal avec le druide sur Hearthstone par exemple, qui triche beaucoup avec la mana, d'où sa puissance. Ça reste quand même un jeu de mana à la Hearthstone avec un cristal chaque tour. Un crystal, pardon, chaque tour. Euh, donc le fait de pouvoir tricher avec la mana, ça rend le deck très fort. Avec cette Serra, avec ce leader qui triche avec la mana un petit peu aussi. Qui a un côté surprise. Il y a le côté un peu Storm Block. Il y a des cartes qui ont une puissance qui ne peut pas euh, être euh, battue, on va dire. Alors Maximus pour 3-7, c'est la meilleure carte du jeu dans l'absolu en termes de puissance brute. Si on la joue au dernier tour en tout cas. Ok c'est intéressant le Bucky Barnes là. Ah c'est chiant ça. Après il a... en vrai c'est chiant mais le leader il est pas mal dans ce spot. Je pense qu'on va juste leader. Il va souvent faire plein de magie. On est assez content. Ouais le leader est cool ici. Et donc euh... Et il y a ce côté initiative qui est quand même important pour éviter de se faire counter. Hop Goblin. Ok. On leur donne. Très bien. Roude là maintenant Ou Storm Je crois qu'on va Storm maintenant. Je crois qu'on va storm à gauche maintenant. Into Maximus. Ou alors Into Presque Wave. Enfin, C'est un peu bizarre, on verra. J'ai pas envie qu'il sacrifie Bucky Burn sur le dernier tour. Armor. Ok. Oh, C'est bizarre Armor Bucky. Bon j'ai de l'avance à gauche. Il sait ce qu'on fait. Mais en vrai on va juste faire ça. Bah, en vrai, euh, c'est moins fort que Maximux, mais j'ai vraiment pas envie de lui donner deux cartes de plus. On va juste faire ça. Professeur X. What Il est derrière là Ah non, il va, il va Ah, Il est devant avec, euh, je sais ce qu'il va faire. Je crois qu'il va Spectrum à gauche. Ça change rien. Ah non, il va tuer Nova à droite. Il peut tuer Nova à droite, qui booste à gauche, ça le fait gagner. Non ça le fait pas gagner, ça fait 10 contre 10. Ah non parce qu'il tue la mienne aussi. C'est con. Attendez, qu'est-ce qu'on fait ici Est-ce qu'on ferait pas genre Maximus, genre au mid on abandonne entre guillemets Non. On pouvoir gagner sur toutes les lignes. Donc ça va être Maximus au centre, surfer. Surfer il booste que lui. Voilà, il booste pas beaucoup surfer. Mais c'est pas non plus mauvais. Après Maximus est moins fort que. Maximus c'est 10 points, ça c'est 10 points. c'est un peu pareil. On fait pas un Killmonger, ça détruit mon Manova, ce qui est pas mal aussi. Ça détruit ça. Je crois, qu va, je crois que j'ai l'impression que Killmonger est meilleur que Surfer au centre. Je vais honnête de savoir ce qu'il va faire là. Être leader, être sur leader il gagne, non destroyer, non mais destroyer il gagne pas, ouais on a bien fait, vous voyez là c'est tout l'intérêt c'est qu'on n'est pas allé, euh, on s'est pas commis sur une ligne et c'est aussi intéressant avec ce deck c'est qu'à la fin on fait des points et on fait des points avec plusieurs cartes, parce qu'en fait finalement quand on analyse bien le jeu, les decks qui se font euh, facilement con pas contrer, j'ai pas envie de dire contrer parce que quand t'es devant, t'es devant, l'adversaire il va partir. Quand il part, tu t'es pas dit merde, j'ai perdu, c'est une victoire quand l'adversaire part. Mais les, les decks qui peuvent ne pas aller jusqu'au bout des games, c'est souvent les decks qui ont une seule carte à la fin. Typiquement, bah voilà, c'est pour ça que je prends l'exemple souvent du deck destroyer parce qu'à la fin c'est soit Spectrum soit destroyer, c'est une carte quoi. Il va rarement jouer double carte à la fin, surtout que c'est un deck qui est assez lourd. On va aller au mid sur Necrochat. Parce que je vais faire Storm au mid, je pense. Les effets continus sont désactivés ici. Ah que c'est bien pour nous C'est pas bien pour nous. Après, on a que Serra, en vrai, en effet continu. Et Captain. Je pense que je vais Storm au mid. Je oh, c'est pas bien grave. Storm mid into euh, Wolfsbane, je pense, et en termes de points, ça devrait être ok. Ah, pas forcément ok. Elko, c'est une bonne nouvelle. Elko, pardon. Wolfsbane. Il y a Mister Fantastique, mais il faut gagner le centre. Dracula. Oula, il est beau son Dracula. Très beau. on dirais les vieux Dracula de 19, 19, 1980. Ah, dommage. Euh, ok ok On a Serra ici Le snap je crois C'est un peu chaud mais j'ai leader Et j'ai mon top deck surfer En fait soit leader peut me faire gagner Soit j'ai une chance sur 4 de gagner avec surfer Donc je pense que c'est ok ici de prendre le Le, le, le, le risque je puis dire De toute façon lui il aura peur hein. Il a des swarms Swarm c'est pas mal avec leader Swarm c'est pas mal avec leader Elle est pas évidente cette partie Ok leader là Là le problème c'est qu'on est à égalité C'est dommage hein Parce qu'en vrai leader ouais, Il a snap parce qu'on est à égalité En fait euh, Il va jouer des swarms Nous on va en jouer aussi Le problème c'est que ça change rien pour nous On en joue Parce que là ici on prend pas l'avantage Donc en fait souvent ça va faire égalité là Après il a Morbius Donc la défausse, ça lui va aussi Pas à nous En vrai on a sûrement perdu là parce que... Je suis pas sûr qu'avec un point d'avance, le fait qu'il y ait Morbius qui est potentiellement un 6. Ça fait s'il y a des spots. Et Dracula, ça... après, il a 4 cartes en main. Il a défaussé Elko. Le leader se tente, mais c'est 2 pour 8. Bon, là, il faut partir. Hein. Non, so so Je peux pas me permettre de jouer parce que ce serait pas respectueux. De... À un moment, il faut aussi, aussi tryhard et... Même si j'ai envie de voir des spots, bon, tous les spots ne sont pas bons à prendre, je pense. Non, ça n'a pas de sens à un moment. Il faut être un poil pragmatique dans certaines situations. Ce spot-là, on le prend pas. 1 pour 2, on le prend. 2 pour 4, on le prend. 2 pour 8, on le prend pas. En gros, voilà mon raisonnement. Je vous invite à avoir le même. Euh, je considère que c'est le meilleur raisonnement. Non, je, me, je, me le, je ne l'aurais pas quoi pour moi, vous voyez Um, ok ok, on va snap aussi On va snap aussi Donc ouais, sur bon, salver sur On avait sûrement gagné, je pense Parce qu'on prenait vraiment beaucoup de points sur les deux lignes Sachant qu'en vrai sa grosse créature c'était celle du mid hein, Il allait souvent garder Apocalypse. Sur eux, intéressant bah, En vrai euh, C'est le genre de spot où pareil, on fait storm au centre Là pour le coup on a Silver donc euh... Là il y aura souvent, souvent plusieurs créatures même chez lui C'est vraiment pour curver oui Le Raft Ah le Raft c'est pas mal en vrai ah, le Raft on va y aller dessus hein Non Là on a que 8 Donc ok Wong peut être un poil chiant. Ça dépend ses follow-up mais. Wong peut être un poil chiant. On fait wave. Ah, je vais juste captain. Apocalypse, ok. On a pas mal de points quand même. Hein. Alors certes, il a White Tiger, et même avec Odin, euh, on a quand même beaucoup de points. Il faut juste compter. Ok. Il faut voir. Il fait Odin au centre. Alors on va dire que a... j'ai perdu ici. Ça fait 4-7-7. Ça en fait 4 ou ça en fait 8 Non, ça en fait 4. Donc il a 4-7-7. Ah non, parce qu'il a Wolfsbane qui proc euh, deux fois. Ah il a beaucoup de points quand même à ma droite. Je pense qu'à gauche, c'est pas un souci parce que j'ai ça. Donc j'ai 12 plus 12, j'ai 24. Et lui il peut avoir souvent 21. Ça, c'est pas un problème. Je pense que c'est plus un problème au centre. Après, la question c'est est-ce qu'à droite je gagne Je suis pas sûr. C'est ça et ça. C'est 9, 7, 15. 15 et 3. 18. Ah, je pense que je perds avec ce Wolf Bane. Ah, en vrai, euh... après il lui reste 3 cartes dans son deck. Il peut pas avoir Odin. S'il a pas Odin, il a perdu. Toujours dur à dire. Leader me fait pas gagner dans ce spot. Attends, ça fait leader sur Odin, leader sur Odin. Non, mais ça marche pas. Je pense qu'on va partir, mais on va partir pas encore. Parce qu'en vrai, lui il va concede aussi s'il a pas Odin. Mais faut, faut regarder parce que je crois que c'est marqué fuite même quand ça fait égalité. Enfin, ou alors j'ai jamais encore joué d'égalité, mais faut regarder si les rangs baissent. Ok je crois que je me suis jamais retrouvé dans une situation d'égalité mais peut-être que les ad... en fait je crois que la... tous les joueurs j'allais dire la majorité mais en vrai 99,9% des joueurs ils savent pas que ce bouton c'est le même que celui-là je pense donc en fait on utilise de base celui-là et ce qui fait qu'on se retrouve pour le moment très peu mais ça va se savoir de plus en plus soit ça va se savoir soit ils vont changer le bouton quoi Et je pense le plus logique à moins qu'il y ait un raisonnement derrière que je ne comprends pas est possible également. Ah merde, ça fait déjà une heure, pardonnez. Moi, je fais des vidéos de 4 heures, ça va pas du tout. Pardonnez. Bon, on fait une dernière petite partie. Et vous voyez, c'est fort. hein. Là, on n'a pas tant fait de game surfer que ça. On n'a pas tant eu euh, surfer que ça. Parce qu'il y a quand même assez rare, en vrai. Mais bon, vous avez vu quand même la puissance de la carte. Et l'idée, c'est de voir les situations. Dans laquelle elle fait gagner, vous voyez, quand on a surfeur, bah en vrai les games elles sont pratiquement tout le temps gagnées. À part la gamme d'avant pour le coup. Parce que bon, lui, il a eu sa grosse combo qui est rare pour le coup. Instable. C'est ça l'idée aussi. Hein. Faut faire attention quand vous analysez un deck. Et c'est intéressant de voir ce deck Wong parce que. Euh, attendez. Alors là, c'est assez intéressant. Mais vous voyez ça me... Alors j'ai deux choses à dire par rapport à la Storm. Premièrement. Ça me fait penser... À au match d'avant. Parce qu'en fait j'ai dit j'ai pas de counter. Mais c'est con. Ici si, j'ai Storm comme counter. C'est à dire que quand il fait Wong. Je fais Storm. Et il pourra pas faire Odin à la fin. Donc Storm peut contrer Odin. Déjà premier point. C'est vrai j'ai pas pensé. Mais en vrai c'était un super counter. Vous voyez bah typiquement Wong. C'est pour ça que j'ai pas voulu Storm maintenant. Euh, ici on board. D'ailleurs, je vous conseillerais quand il y a des Iceman, quand il y a des. Enfin, pas forcément Iceman, mais quand il y a Ironers de surcroît jouer on 3. Vous voyez, c'est con, mais sur la défaite d'avant, j'ai progressé. J'ai récupéré l'information de cette défaite, l'information de la partie pour améliorer mon gameplay et pour me. Ah non, mais on est déjà tour 5, putain. <rire> c'est tard, pardon. J'allais dire, je fais Storm sur Wong et j'ai gagné. Mais en vrai, c'est con parce que là, c'est la fin. Attends mais c'est bizarre qu'on soit déjà tour 5 Ah non c'est standard en vrai Bon C'est pas grave hein. je fais ça et j'ai sûrement quand même gagné mais. Bah enfin, pas forcément Ça doit dépendre mais j'ai beaucoup de points quand même Si je fais ça et ça Donc à gauche je gagne Et au centre Au centre j'ai quand même 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc j'ai 20. Et lui, il a 7 plus 14, il a 21. Mais il a 21. Si et seulement si. Ah ouais, il en a 4. Donc non, c'est bon. Il gagne. Non, mais attends, mais je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. Je fais wave. Et ça, c'est mieux. J'ai un point de plus. La question, c'est l'écart. Ah, j'ai que 20. Ouais. En écart, je perds. Je la joue quand même. J'ai perdu, hein. Mais en écart, je perds. Mais, vous voyez, je, justement, Wong s'est fait contrer par Storm. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Euh, dans certaines situations, évidemment. Mais, deuxième situation, vous voyez ce deck-là. Vous dites, putain, c'est pété La combinaison est trop forte. Mais ouais, on, je pense qu'à l'écart, on perd. Voilà, en vrai, on est à 21, si je dis pas de conneries. Ou alors, j'ai mal compté. Avec un peu de chance, on est à 22. Mais je crois que j'ai bien compté. En 20. En 20 ah ouais, bah, j'ai compté 21, my bad. Mais vous voyez, à l'écart, on perdait. Parce que là, on a un écart de 8 et là, il y a un écart de 25. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Faut faire attention, faut analyser un deck par rapport à sa, sa stabilité. Et. Donc, après, il y a le win rate et ça, c'est la stabilité. Il y a l'average cube. Mais vraiment, la stabilité, c'est important. C'est-à-dire que quand vous jouez un deck combo, si vous gagnez une game sur deux, il faut vraiment que vous ayez un gros average cube. Voilà. Parce que je, je sais comment fonctionne un joueur de cartes qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience. J'ai l'habitude avec le temps sur Hearthstone. Et c'est vrai que. Sur Hearthstone, je sais que quand je jouais contre des decks un peu combo, qui faisaient des choses belles, mais de surcroît instables, bah souvent il y avait des gens dans les commentaires qui disaient ah putain mais il est pété ce deck. Alors le deck, est... je dis pas que le deck est mauvais, le deck est même très fort, mais il est vraiment instable parce qu'en vrai si t'as pas Wong, White Tiger, Odin, bah oui ça fait pas grand chose. Donc il faut faire attention et quand vous faites un deck, un deck combo, essayez pas juste de vous focalisez, et que vous voulez tryhard, hein. évidemment, si vous voulez juste du fun, c'est chouette. Le deck... Un deck combo, c'est souvent plus sympa qu'un deck contrôle, mais quoi que. Mais vraiment, essayez d'analyser les games où aussi vous faites des fizzles, c'est-à-dire vous ne fonctionnez pas, voyez Bon là, ça, c'est pas mis, mais parfois, vous allez prendre des counters, c'est un fizzle. Parfois, vous n'allez juste pas avoir vos cartes enchaînées comme il se, comme il se doit, c'est un fizzle, vous voyez donc, essayez d'avoir toujours en tête les, les pour, mais aussi les contre. Parce que si on voit que les pour, bah, on joue tous Mister Négatif avec que des cartes à zéro. Et les games où on fait T4 Mister Négatif, on va gagner. Mais toutes les games où on l'a pas, ou alors on l'a T5, T6 et c'est trop tard, vous voyez Ça aussi, il faut toujours le prendre en considération. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je suis un petit peu mitigé parce que finalement, là, sur cette, j'ai l'impression, euh, sur cette euh, série de games. J'ai pas eu le win rate escompté, du moins le win rate sur les. Euh, j'ai joué beaucoup ce deck là, hein, je vous dis 75% de win rate sur 40 parties, donc on est vraiment sur des gros volumes quand même. Mais vraiment, le deck, il était absolument incroyable. Euh, là, voilà, je, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas l'impression qu'il était aussi fort que pendant ma session d'entraînement. Euh, mais vraiment, croyez-moi, faites-moi confiance, ce deck, il est totalement fou. Il a un win rate qui est stratosphérique et surtout, voilà, il a vraiment ce côté euh, explosif à la fin qui est. Voilà, donc il y a un petit. En fait, il y a. Pas, il n'a pas vraiment véritablement de défaut, je trouve. Donc c'est pour ça que peut-être ça peut poser problème. Mais euh, voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Sur ce, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.